Votre carte blanche, Frédéric Bancara Alors, c'est un peu plus triste. C'est un avis... C'est l'hôpital Charles-Foy-Ivry-sur-Seine. Vous voyez, on, on voit des lits. Euh, c'est... Euh... Les salariés et la CGT qui ont lundi euh, annoncé un avis de danger grave et imminent sur l'hôpital Charlefoy, qui est un hôpital spécialisé surtout en gériatrie, à Ivry-sur-Seine, banlieue populaire du sud de la région parisienne, mais en réalité beaucoup d'hôpitaux ressentent la même chose, parce qu'il y a un manque chronique de personnel qui est... Euh, Décuplé par euh, l'été avec euh, tous ces aspects euh, à la fois de mortalité plus importante pour les personnes euh, plus âgées et de prise de congé. Oui, prise de congé euh, normale. Euh, euh, une infirmière a expliqué qu'elle avait à s'occuper de 51 patients dans une journée. Euh, à mon avis, derrière, il y a la folie sur le travail et sur les indicateurs euh, prétendument de performance. Il y a des films en ce moment qui sortent, euh, qui sont très éclairants là-dessus. Euh, euh, alors il s'agit, on compte en nombre de gestes. On dit on va, on va régler la pénurie en augmentant le nombre de gestes par jour. Mais on a à traiter des personnes, on a une relation avec des personnes, donc il y a une folie dans le système. Les médecins eux-mêmes passent leur temps, alors qu'ils sont extrêmement qualifiés, formés, a priori, passent leur temps à faire du tachin pour essayer de passer un lit dans une chambre, un quelqu'un dans une autre chambre. Enfin, il y, a, il y a une folie de ce système, effectivement, qui est obsédé par la baisse de dépenses qui est obsédé par l'austérité, où l'on concentre dans du béton et dans des infrastructures centralisées, alors qu'il faut réfléchir à toute une refonte du système, nous sommes d'accord, mais non pas sous, sous, sous contrainte de pénurie, mais avec la possibilité de se donner des plans nouveaux de dépenses. 4 milliards pour les hôpitaux, 200 000 salariés embauchés dans les 10 ans, c'est quand même le minimum pour sortir de la souffrance de ces personnes qui ne sont pas considérées comme des personnes à l'hôpital, et qui fait souffrir tous les soignants et toute la chaîne des soignants.